Bonjour Les règles d'internet sont ce qu'elles sont. Nous préférons des tubes. Notre vidéo n'est pas bloquée. Il n'y a pas de censure. Du coup, on fait deux versions. Et, et peu, peu importe où vous, vous regardez, regardez, si vous mettez un petit pouce 20, Merci. ça nous fait plaisir et ça nous aide. Si la vidéo vous plaît, partagez-la autour de vous. Ou laissez un commentaire. Ou les deux. Ou laissez un commentaire. <rire> okay. bon, bon vidéogramme Bonjour et bonne année, année. Non, non, on est pas en retard donc avant non. de commencer, nous avons pris des notes pour ne rien oublier. Donc on va essayer de vous regarder, mais si on regarde à côté, c'est pour les notes. Donc comment on fait des cordes, Japon, Oshogatsu, uh, uh, Calendrier Egoyomi, voilà tout ça c'est lié. Donc pendant des siècles, de 600 jusqu'au XXe siècle, les Japonais utilisaient le calendrier uh, chinois, lunaire. Mais ça fait que depuis une centaine d'années, depuis leur première défaite contre les USA en, 18... en, 1870. en 1870, voilà, qu'ils utilisent le calendrier grégorien. Et ça, on va y revenir un peu plus tard, sur le Japon, Shibari, etc. On parlera du Shibari, des cordes, mais on y reviendra plus tard. Comme d'habitude, Internet, les sources, tout ça, les liens dans la description. Pour les plus curieux, si vous voulez, aller jeter un coup d'œil. Donc, donc voilà, voilà bonne, bonne année, année euh, japonaise, japonaise, chinoise, chinois. comme vous voulez. Nous profitons de ces vœux pour faire une vidéo spéciale. C'est l'anniversaire des deux ans de la chaîne et nous arrivons à 1500 abonnés. Nous vous remercions humblement, donc merci, merci, merci et, et merci. merci. Donc voilà, on va en profiter pour faire une foire aux questions, en vrac, euh, tout ça, blabla, tout ça. Donc on va essayer de parler en vrac de YouTube en particulier, des, des tubes, de la monnaie et du copyright. Ensuite on parle euh, de notre actu et ensuite, puis on partira sur du blabla, de la foire aux questions. Ce sont donc des questions qu'on nous a posées. À nos perso en... ou euh, qui reviennent régulièrement. Voilà, des trucs qu'on a entendus, qu'on a entendus, qu'on entendu, qu voit revenir. Après on parle bah, de vous, de la chaîne. Et ensuite on finit par Le mot de la fin. Euh, ce serait bien assez comme ça Allez, c'est parti On démarre avec YouTube J'ai pas envie de parler de copyright, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur ou le fair use. C'est simplement une interdiction de copier et pas un droit. Ça n'a rien à voir avec le créateur ou l'auteur. La monnaie, donc... Le pognon, l'argent, le flouze, le zèle, la pépette Donc non, YouTube, ça paye plus Ça a eu paye, mais ça paye plus On vous mettra des liens de gros YouTubeurs qui vont vous expliquer ça mieux que nous et plus sérieusement, surtout. Mais le blé, ça paye pas ça a eu payé ah, Et donc, il bah, y a des gens qui vivent avec YouTube, sauf qu'en fait, ils vivent pas avec YouTube, et c'est plutôt Tipeee et des équivalents. Voilà, Patreon, des trucs américains. C'est les gens qui donnent, c'est pas YouTube. Donc, personne ne crache sur l'argent, il ne faut pas non plus être idiot. Mais pour nous, la question ne se pose pas, on n'a que 1500 abonnés, et en tout cas, ça fait deux ans qu'on fait 100. Donc on va vous mettre nos stats à titre indicatif, alors je ne sais pas, la photo sera là ou là. C'est l'anniversaire des deux ans, en deux ans, on a fait 4 dollars pour 400 000 vues. 4$ que nous ne toucherons probablement jamais. Donc l'actu. Nous avons fait une vidéo pour saint Valentin. Elle était kawaii. Nous avons aussi fait un nouveau format de vidéo, on vous laisse le découvrir. Nous allons continuer nos séances comme d'habitude. Il y a les bébés à cordes, nos vidéos sont sous-titrées et pour nous c'est super important. Et on enchaîne sur la FAQ. Donc la FAQ, des questions perso ou générales. Donc on commence par le début. Donc enchanté, Valérie et Laurent. Et nous sommes un couple dans les vidéos et dans la vie. Au départ, on a démarré ça comme ça. On le fait parce qu'on peut le faire. Effectivement, il y a des ans, c'était pas possible de le faire. On ne pouvait pas partager avec vous et entre nous. On le fait parce qu'on aime ça. On aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime. On ne sait pas où on va et on s'en fout un petit peu. Pour l'instant, on profite des bons moments et des bonnes gens, vous, et c'est pas si mal. Donc à la question, pourquoi nous on en fait des cordes et des vidéos Eh bien, honneur aux dames Oui, alors moi j'arrive pas du tout à en parler à l'oral. Donc en fait, j'ai prévu de vous faire un article que vous trouverez sur Buzzy, enfin en ligne, machin. Vous aurez le lien dans la description. Et pour la suite, bah, il se débrouille. Euh, moi pourquoi j'en fais Parce que, que j'aime ça, ça me permet de lâcher prise tout simplement. Pendant que je fais des cordes, je pense à rien d'autre, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de soucis, il n'y a plus rien du tout. Et Du coup, moi, ça me permet de, vraiment d'être de, en lien avec moi-même. J'apprends beaucoup de choses sur moi, j'apprends beaucoup de choses sur Valérie, sur nous. Et en dehors des cordes, il y a aussi les vidéos pouvoir vous parler, pour faire les montages vidéo, plein de choses qui vont autour, les rencontres. Et donc, c'est très instructif, au-delà des cordes. Je suis d'accord. <rire> bon, ma conclusion, ce sera faire des cordes, créer des liens. La sécurité, il y a des choses importantes à dire, même si c'est juste survolé, c'est utile de le faire. Donc c'est un sujet sérieux qui mérite d'être traité à part et il y a quelques petites choses importantes que nous désirons introduire sans faire trop long non plus. Donc ce sont de simples règles de bon sens. On va commencer par la fin. Les suspensions, c'est un aboutissement, ce n'est pas un objectif. Si vous nous suivez, ce sont les deux ans de la chaîne. Donc on a fait un peu plus de 50 vidéos, ça fait deux vidéos par mois à peu près. Plus les rencontres, plus les jams, plus les sessions privées, plus les cours. Et au bout de deux ans, nous ne faisons toujours pas de suspension. Et ce n'est pas prévu pour tout de suite. Attention, on ne vous dit pas de ne pas faire de suspension. On vous dit que c'est plus difficile que ça en a l'air et que ça demande de l'expérience. Il y a beaucoup de choses à connaître. Effectivement, quand on les regarde, quand on en voit, ça a l'air facile. Un petit peu comme le patinage artistique aux Jeux Olympiques ou un pilote de Formule 1. Et en vrai, ça demande beaucoup de travail avant d'y arriver. C'est la première règle de bon sens. Vous débutez, vous découvrez, vous trouvez les cordes, les suspensions très jolies, mais vous n'allez pas y arriver à la deuxième séance. Donc donnez-vous un petit peu de temps, au moins une vingtaine de séances, avant de commencer à l'avisager. Et même là, vous allez vous rendre compte que on va faire quelques petits sens avant d'y aller. Voilà, et puis le sol, c'est très bien en plus. Donc laissez-vous le temps, prenez le temps de découvrir, si vous pouvez venir à une jam, c'est cool, les gens sont cool, il y a des biscuits, on peut discuter, échanger, éventuellement faire des cordes, mais en fait c'est pas du tout obligé. Vous pouvez manger des cookies, c'est bon des cookies. Et les gens ils sont sympas. Non, Voilà, il y a une différence entre voir les cordes et pratiquer les cordes. Dans tous les cas, rassurez-vous, même Maître Yoda a été un jour Padawan. On continue avec les choses pas marrantes. Dans les choses que nous trouvons importantes, donc certains vont dire « moralisation, tout ça, gna gna gna nous on dit « ne soyons pas cons ». Autant pour vous, mais aussi c'est pour nous aussi qu'on le dit. Donc avant de parler de drogue, d'alcool, ou même du petit pétard, la fatigue. On ne fait pas de cordes si l'un de nous deux est fatigué. Si Valérie ou si moi, on ne le sent pas, on ne le fait pas. Voilà. Vaut mieux qu'un de nous deux soit frustré que blessé. Question, alcool, drogue, pétard ben, S'il y a un incident, les médias, la presse vont transformer, déformer, amplifier le problème. Et ils diront pas que c'est un accident dû à l'alcool, mais plutôt que c'est un problème dû aux gens qui faisaient des cordes. Ils vont pas dire que c'est un mec bourré qui a fait n'importe quoi, n'importe comment. Ils vont dire que ce sont des pervers qui font des trucs bizarres avec des cordes de torture. Et on n'a pas envie qu'un incident soit traité de cette manière. Dans tous les cas, le mec, il aurait quand même eu un accident, même s'il avait ta belote, Un mec bourré, il va se blesser avec un petit suisse. On ne dit pas qu'il n'y a pas de danger dans les cordes, on dit qu'il y a du danger dans la manière dont les médias traiteraient l'incident. Bon, allez on revient à des choses un petit peu plus légères. Vous ne connaissez pas, vous découvrez, vous débutez. Peut-être vous demandez-vous, mais par quoi je commence Donc vous voulez vous lancer, là pour le coup c'est un vrai conseil. À Rome, faites comme les Romains. Prenez des cordes en fibre naturelle. Faites comme tout le monde, du jute ou du chanvre. Et vous pourrez essayer d'autres cordes plus tard si vous le souhaitez. On va développer ça dans une autre vidéo, mais pour l'instant, copiez. Faites comme tout le monde, vous aurez le temps de faire différemment plus tard. Ensuite, faites simple, achetez des kits tout près, vous ne savez pas si vous allez aimer, vous débutez. Donc ne dépensez pas de temps et d'énergie pour ça. Effectivement, prenez des cordes toutes faites. Oui, c'est plus sympa de faire soi-même ces cordes, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et finalement, les acheter toutes faites, ça coûte moins. On vous met des liens dans la description, ils ne sont pas sponsorisés et pas exhaustifs. On ne les a pas testés nous-mêmes, on les connaît de réputation. Dans tous les cas, ces cordes, vous n'allez pas les garder à vitam. vous allez finir par les changer tôt ou tard. Donc allez-y. Lancez-vous C'est juste pour vous aider, pour démarrer, et pour pas vous faire attendre. Quelle longueur Prenez des cordes de 8 mètres ou plus. Si elle est trop longue, vous aurez durable. si elle est trop courte, vous n'allez pas pouvoir tirer dessus. Il y a plein de choses à en dire, on en reparlera. Mais dites-moi Valérie, combien de cordes il faudrait prendre pour commencer Alors, 3 c'est pas mal, 4 ça commence à être bien, 5-6 c'est super, et au-delà ça fait beaucoup pour un débutant. C'est beaucoup de cordes, mais aussi beaucoup de temps pour les utiliser. Jute ou chanvre Alors sur ce point là, c'est comme si vous me demandiez glace au chocolat ou glace à la pistache. Ce sont des goûts personnels. Par contre, ne mélangez pas les essences. Si vous faites chanvre, gardez du chanvre. Si vous faites du jus, faites du jupe ou une autre matière, notre autre essence. Mais dans tous les cas, ne les mélangez pas. Elles se comportent pas pareil. Elles n'ont pas la même lassité, pas la même texture. Donc pour débuter, ça va être compliqué. Nous parlons de cordes et nous n'avons pas évoqué les ciseaux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ciseaux. Vous avez une paire de ciseaux ou vous n'en avez pas et à l'occasion, ça peut être utile. Dans tout cas, vous n'êtes pas stupide pour utiliser des ciseaux en plastique de nourrisson. Le but, quand même, c'est que ça coupe. En ce qui nous concerne, nous avons les ciseaux, nous les montrons sur nos vidéos, nous les mettons en scène. Voilà, et là, pour ça, Jérémy en parlait très bien dans une de ses vidéos, mais hélas... Nous ne pourrons pas vous donner l'extrait, puisque... YouTube a décidé de supprimer sa chaîne parce qu'il cite à la haine. On vous met sa chaîne dans la description. Vous jugerez tout seul de la pertinence de la décision de YouTube. Coucou, Coucou Jérémy, Chérie. courage Est-ce qu'on a fait le tour Je crois oui, on peut résumer par prenez le temps. Donc pour l'alcool ou pour la fatigue, ben prenez le temps. Pour les suspensions et pour débuter, prenez le temps. Pour découvrir, euh, prenez des kits en fibres naturelles, jute chambre. Et au niveau des relations, j'en ai pas parlé. Faites attention à rester dans le consensuel, la confiance et le bien-être. Valérie en parle dans un billet sur son blog, en description. Ce n'est pas nos conseils, c'est ce que nous faisons, et on aimerait que d'autres le comprennent. Nous ne faisons pas et ne partageons pas pour convaincre, c'est juste pour dire à ceux qui pensent comme nous, vous n'êtes pas seuls. Nous en arrivons aux vidéos prévues. Donc on en a quelques-unes dans lesquelles on va prendre le temps de développer, mais on vous en parle rapidement. Pour commencer, on vous remercie pour vos retours qui nous ont beaucoup aidés. Et on vous parle des projets, des envies. Comme on l'a dit à l'introduction avec le Ego Yomi, on va parler du Shibari. J'ai envie de revenir sur le bolabola bola et sur le bouline. Ça fera une vidéo qui fera le lien avec cette vidéo sur le shibari. Si on a été mal droit, imprécis. Ou que vous avez aimé un truc moins qu'un autre, ben dites-le nous. On insiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais commentaires. Seule la manière est bien ou mal intentionnée, donc soyez libre de tout dire. En plus, on aime bien recevoir vos commentaires et vous nous faites des bons retours. En ce qui concerne les autres vidéos. Nous continuons les séances dites normales. Nous avons des séances ASMR de prévu. une vidéo pour parler de à qui ça s'adresse, slash débutant, et si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, les commentaires sont là. Il y a une série qui est finie et qui arrive, on ne va pas vous spolier, d'autres choses qui sont dans les tuyaux, certaines choses qu'on aimerait faire, mais qui ne sont pas commencées, donc c'est idiot d'en parler. Dans tous les cas, nous nous adaptons aux possibilités, les nôtres, les vôtres, et dans tous les cas, on prend toutes les belles opportunités. Oui. Et c'est fini, cette vidéo elle était bien installée comme ça, on finit sur la conclusion, en plus que 30 secondes vous pouvez y aller En parlant de belles opportunités, et pour conclure, nous avons découvert des tubes avec Stimit et Buzzy. Ça nous permet de mettre ce qu'on veut sur nos vidéos, Youtube pose actuellement plein de soucis, de censure, supprime des chaînes, enfin bref, c'est pas la question, ça nous permet de mettre les musiques que nous voulons sur nos vidéos. Sans être embêté. Donc la plateforme elle est super nouvelle, elle, elle en est en, test. Vers... Elle en version de test, elle a quelques inconvénients aussi, un test. à côté de ça, bah, on l'aime, on est super bien, en plus la, la communauté elle est cool, elle est active, elle est vivante, mmh. c'est super agréable. Rejoignez le con éclair de la force... Pour tous les créatifs, ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil, au moins. Pour vous, ça ne change rien, il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour voir les vidéos. Nous mettons nos vidéos en priorité sur des tubes, et au bout de 5-7 jours... 5-7 jours, on les met sur YouTube. Là, on peut les refaire avec la musique autorisée par Big Google Browser. Du coup, il y a de la pub. On dit pas c'est bien, on dit pas c'est mal. On dit c'est la politique de YouTube et on s'adapte. Sur ce, voilà, c'est fini. On a regardé un peu nos notes. De temps en temps, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ça a été long. Ben, du coup, euh, au revoir. Ah, on n'a pas dit le pouce bleu, tout ça ouais. Ah bah ouais, c'est le bot et si on veut manger. On s'en fout le bot, parce que de toute façon, il regarde pas ouais. les gens à la fin. Ouais.